C'est un sniper avec 4 euh, gars qui attaquent, plus un anti-tank, plus un gars pour poser. <rire> moi, mon escouade de sniper, j'ai 3 snipers. Salut on se trouve pour une nouvelle vidéo. On est avec Erreur. Euh, on est avec Erreur pour de bon. T'as un constructeur Moi, j'ai un constructeur ouais, sinon. Je vais le faire, je vais le faire. Je Alors, je vais mettre au milieu si je peux. Restez là, les gars. Euh, ils vont arriver de par là. Je peux pas construire là Putain, ce serait parfait si ça pouvait être là. Mais... Je peux pas courir il peut pas courir lui ah voilà par contre si mon sniper gamer ça va être chiant oh je t'en prêterai un tu m'en prêteras un on peut pas il est déjà mort comment est-ce qu'il est mort comment je suis derrière un muret à l'arrière du monde euh, as pas, pas très tu très vois sur la carte je suis genre le plus loin possible c'est possible que moi tu aies deux unités d'ici, je n'ai fait que reculer Ah À moins qu'ils aient entrepris un combat sans me le dire mais... Malement, tu les moi. vois quand ils tirent euh, tes snipers ouais, ouais je sais mais j'ai pas spécialement fait... J'ai pas envie ça, en combat mais j'aime bien mon sniper moi J'aurais bien aimé l'avoir quoi parce que du coup... Là, fait... Vu que je sais même pas où il est mort, je peux même pas récupérer mon sniper D'accord, oh, tout me soit est mort. Euh, Donc euh, derrière le muret là-bas, c'est le pire endroit, je crois. Euh, je sais pas, je comprends pas. Ils sont tous morts alors qu'ils étaient derrière un muret. Je comprends pas comment ils sont morts. Je en ai encore pas du 4 et normalement ils ont pas perdu l'ordre de déplacement parce que c'était vraiment pas loin. Moi j'étais caché Ouh, dans un bâtiment pose. en me disant qu'au moins là il serait tranquille. Peut-être es essayé de buter le temps. Cap. Je te les mets sur le point, tu les sécurises. Qui ça Toi Il met quoi donc Ah mais c'est celui-là. Je te les laisse. Ah oh, bon on peut dire ça bah, je te dis quand ils sont en train de se faire dégommer, comme ça tu peux changer de bonhomme et venir ah les bah protéger. Ouais, il en fait, ils vont tout droit vers la mort. Je crois que notre tank a fait le taf, et y'a plus de tank ennemi. Ouais, c'est ça. D'accord, moi j'ai plus qu'à faire ennemi tout. Ah, y'en a encore un, hein. y'en a un qui vient de Ou Où ça ou ça Ah, oui. Au fond à droite, je dirais. C'est peut-être une erreur alors, je sais pas qu'ils aient été. Il est peut-être super loin, d'accord il est complètement hors zone Donc même le tank chez nous il arrive pas à le buter Oh Tellement il est hors zone ah, C'est vrai que ça marche bien le sniper sur cette carte Ah je le vois le tank J'ai touché mais il a pas pété Oui, sur cette carte, le sniper est très bien Le truc c'est que pour tirer sur le tank, genre faut que je lui lance un... J'ai eu le conducteur... ...qui avait ça sorti va. sa tête. Bah du coup ils sont tous en dehors là, je l'ai mis. Ah mais il est re bien en train de bouger là, le tank, là. Le tank Oui, le tank. Ouais bah c'est qu'il a un remplaçant pour le, le conducteur, mais... Oh. Bah du coup... <rire> c'est cool hein, mais... <rire> si il a un remplaçant, ça n'arrive pas de notre problème. Il me ouais, reste un explosif, le truc c'est qu'il est tellement hors zone, genre c'est trop dur d'aller le tuer. Ah, il y en a deux des tanks, on parle pas du même peut-être. Ah oui, je ah, moi je parle de mon côté. Moi je parle de mon côté, c'est logique. Le tu sais, c'est que je suis déjà limite hors zone alors que vraiment ils sont partout. Oh non, oh, il s'est fait péter le pauvre. Ouais, d'accord, en plus il y a des gars allongés de l'autre côté qui m'attendent. Donc, quoi, dans le tank Intouchable hein, à droite. Bah, si j'avais mon Mon escouade d'infanterie, de... de génie qui est amélioré, je pourrais le buter, mais sinon là je peux rien faire. Mmh. Ça, je trouve ça très très chiant les tranches qui peuvent rester tant hors zone que bah pff, à pied c'est intuable. Bah, euh, on, à la limite, euh, on s'en fout, on gagne quand même. Oui, oui, oui, mais c'est pas fun parce que tu te fais juste laminer quand tu spawns et des fois tu perds hein à cause de ça. Mmh. Je sais pas ce que j'ai pris, je sais pas pourquoi je suis à terre. Ah, mais celui là il tire autour du point. Ouais, bah j'ai pris un coup à droite, un coup à gauche en même temps. Oh non Elle a fumé. Oh, ils sont plutôt malins les soldats. Ils évitent les grenades par exemple. Il ah, y a un gars sur l'autre bombe. Autre bombe ils viennent de l'emplacher Ah Ah oh, Le bombardement la il m'a eu Ah oh, j'avais fait 19 kills avec mon sniper C'est toujours le tank à droite Attends, attends, attends Je désamorce, je me suis fait tuer Je suis en avion Et merde J'avais le choix soit de rattendre soi de et prendre une squad bien mais un peu tard de... oh, J'ai pas été assez soutenu par des alliés Vais, si tu peux ping des tanks, là ce serait super. Euh, ouais. Ah non, so, on est en train de se faire avoir euh, le deuxième. Notre point de. Ouais, je peux tirer des roquettes dessus. Merci, j'ai le tank. Ok, ouais. Mince, bon, c'est un allié ça. Oh, 5 éliminations, pas mal. Bon. Il y a un type encore dessus, j'ai désamorcé à moitié Il y a une frappe qui arrive sur vous. Euh je sais pas euh, si c'est un bon plan ah, non, ça. non non c'est un agent ennemi, j'ai rien de... okay. Pas Ok. Boum boum boum boum. Comment ça l'ennemi a capturé un secteur juste après avoir dit les alliés euh, des armes n'importe quoi. Ou pas. Ah oui. On sort du vide. Ouais, mais j'ai presque pas touché le tank. Ça c'est vraiment triste. Je vais remettre un point de ralliement, je crois que c'est ma seule utilité dans cette game donc. Euh, je vais la faire à faction même. la différence des plus 50% de vitesse de construction sur les trucs là Ah oui oui tu le sens Là je le sens c'est très rapide quand même Par rapport au truc de base Ça prend 5 secondes à la place de Otis, quoi. Donc, euh... Putain mon sniper pas il est déjà mort Mais où est-ce qu'il est mort Je comprends pas Je vais derrière le combat Et je prends quand même des one shot parmi les autres unités. Je suis vraiment à l'arrière en train de mettre un truc de spawn quoi mm. Je me fais quand même la miner par l'instant. Très déprimant ça j'ai déjà plus Attendez là, pas. Tu vois des ennemis Ah, oui, là. Il y a un avion là. Et l'avion, je peux peut-être le shoot par contre. Là, si par contre, si je touche l'avion avec le véhicule, ça peut être pas mal. Je pense. Il y a un tank là-bas, je vais essayer de le péter. Ah ils sont mal cachés Quel Ah le nôtre Il y a un tank devant Pourquoi on a ils laissé un là. ennemi euh... Oh derrière moi ok Comment ils ont activé C'est pas le nôtre Non c'est pas quoi, ça J'avais <rire> un allié qui tirait juste à côté Moi je suis dessus, le truc c'est moi qui désarme D'accord oui parce que je comprends pour tu fais des armes plus vite avec le truc de construction ou pas Euh j'avais pas le truc de construction je sais pas Wesh ouais, ouais, mais à un moment faut mourir les gars J'ai gardé sur des ennemis ils sont pas loin. Genre j'ai... tiré à travers une rambarde sur eux mais... La rambarde est incassable, non mais restez en bas je... Rester en bas, pourquoi il y en a un qui est en haut Pourquoi j'ai un soldat qui a monté l'échelle Pourquoi j'en ai un qui est de l'autre côté de mes protections Mais genre il est, il est monté un escalier, alors qu'il n'y avait jamais mon point de l'escalier, il n'y avait au aucun rapport. Mmh. Je comprends pas ce qu'il foutait. Il mais... y a un type euh, qui a lancé une grenade, hop je l'ai eu. Il s'est caché entre les deux lui Je ne sais pas comment j'aurais fait Ça c'est chez nous, c'est un point de ralliement Mais il est posé avec le cul euh, bon je veux bien que tu arrêtes de critiquer mes points de ralliement hein. Toi tu sais qu'il a posé juste en bas Collé en bas de l'escalier <rire> Oui alors Bah dès qu'ils descendent ils le pètent quoi Bah sauf qu'ils descendent pas C'est un point de ralliement osé Parce qu'il est côté des ennemis Il y a 20 ennemis devant moi, je sais pas s'ils descendent pas mais. j'essaie qu'ils descendent pas, en tout cas je. fais ce que je peux. Il est côté ennemi là Ah oui J'avais pas vu. T'as vu il tient mon point de ralliement Parce que je suis devant mais sinon il y avait 6 ennemis devant moi là ils Ils sont pleins à passer par les escaliers là. J'en ai tué genre 6. Ok. Bah ouais, genre 6, précisément 6. Je sais pas où il a, bon, non, est pas... Ah grenade C'est un tank ennemi Ah oui il y a un tank ennemi Pourquoi là. ils ont pas reculé assez pour ne pas prendre de dégâts mes soldats Alors qu'ils avaient le temps Parce qu'ils sont un peu cons hein. C'est ça Ils, ils si Les grenades pour moi ils les esquivent pas du tout il y en a deux qui vont tenter de moi. Ils sautent dans les grenades hein. Et y Non y a non de... ils ont tenté d'esquiver puis après ils se sont dit non c'est bon on est assez loin Juste que généralement c'est faux Ok, Le véhicule Parce qu'il est le Il y avait un tank là Où est-il passé Il y avait un tank devant moi mais je sais pas où il est passé Ah bah super Il y a un gars qui lance des grenades Il y a un gars qui descend Il y a plus de gars qui descend Ok qui descend. Tu l'as eu ou c'est mon soldat non, qui l'a eu Non je l'ai okay. eu Là, je les enchaîne. J'en suis pas mal. J'ai rien savoir où est le tank, mais je sais pas où il Ah, il est là-bas. Okay. Ah, ah c'est la nôtre. J'essaie de péter le tank et j'ai eu l'assistance, je crois. C'est dire que j'ai touché déjà. C'est un bon début. Que pas sûr. Y'a des ennemis dessus ou. Y'avait. avait. Ok. Je sais pas si mon point de ralliement il est encore actif, je crois que ouais, tous les points que j'ai. On les accline les ennemis. Tes unités elles sont plus en stationnement. Hein. Ouais, je sais, je me suis trop éloigné, j'ai eu le message. Où est-ce qu'elles vont maintenant ouais, mais des fois on le voit pas très bien. Donc. Ah, je me suis fait sniper. Je vais essayer de le buter avec mon truc anti-tank. Je vais voir combien il va falloir de balles. Là, je vais tirer dessus. Là aussi, pile poil dedans. Dans la rotation du haut. Il y a du monde dans le bâtiment euh, juste derrière. Hein. Méfie-toi. dans la rotation du haut. Genre, je te pile poil sur le temps, mais j'ai envie que je, je fais aucun dégât. Bah, si tu ne perces pas, tu fais aucun dégât. Hein. C'est genre la troisième balle roquette anti-tank. Hein. Ouais, mais il n'y a pas de système d'armure dans ce jeu. Ou euh, une oh, fois que tu, tu l'as bien amimé. Mais là, euh, pff, bah, il peut encore tirer, quoi. Donc, y a un on se récape ici, euh, mais... les deux. Je vais revenir, mais ça me casse les couilles, parce que je suis face à un tank, j'ai un anti-tank, et je suis pas capable de le tuer. Alors que j'aurais eu euh, un truc pas ouf, ça aurait suffi. Le Donc, seul checkpoint euh, qui est encore vivant, c'est le mien, quand même. Ouais, ouais, ouais. Bah, après, on peut pas se pop dessus, mais... Ouais. Il est trop osé, les gens, ils vont pas le chercher. C'est bien, les drones. <rire> a une KPT Ok, je vais venir au lance la moi. Je me vais juste point de l'immense sinon ça va être chiant. Tac, vous restez tous là. Vous avez compris, ne bougez pas. Il y a des points des fois ils sont super. Quoi Mais de Mais vous êtes des abrutis <rire> bande de... C'est mes propres soldats qui ont pété le point de ralliement C'est vrai je, je suis parti, Il y avait mes soldats, mon point de ralliement J'ai ah. rien fait, j'ai changé d'unité Oui, oui, oui, oui. oui, oui, oui, oui tu parles trop fort hein. Comment ça il a été détruit J'ai rien fait du tout Il a pas apparu près d'une zone ennemie par hasard Non, je suis à 50 mètres du point, un n'y y'a rien Ok, ok, ok, ok Ah, il le démarre. Ouais, là on peut le défuse. Ouais, okay. t'as vu. J'y suis. Ok. Bah, j'y suis, mais il y a quelques ennemis quand même. Va ah qu'ils Ah, je vais pas arriver à temps. C'est un peu une fire. Euh, en fait, j'ai pas même pas si je vais réussir à l'éteindre. Vas-y, des dé, défuse, dé, je garde ce côté. Y'a du gaz, et je vais mourir. Je suis mort. Ok, j'ai pris le respect, le, le, le relais. Ah, je suis mort un peu trop tôt. Oh non! On peut rien faire, il y a un gars de chez nous qui a mis du gaz. J'étais à 2 mm. Je crois que c'est un allié qui a mis du gaz, mais du coup, il nous a tué de nous. Bah, oui. Il nous a fait perdre la cape. Ce qui est hyper malin de sa part, mais. D'abord je suis venu au lance-flamme, j'ai essayé de tuer tout le monde, ce qui a marché. Mais je sais pas ce qu'ils ont foutu dans notre team, mais ils ont... ils ont juste fait brûler le système. Enfin, ils ont mis du gaz et ils nous ont tués quoi. Parce que t'es pour une fois vraiment pas très malin. Euh, T'as de quoi mettre un point de ralliement Ouais, c'est ce que je vais faire. Ok. Je vais faire pareil. Bah je peux plus en fait. Ah je suis hors de la... Non, non mais j'en ai un deuxième mais je viens de me prendre des balles. Un gars pas du pas Il y a un tank, je sais pas. Je ne pose pas trop de questions. Tac, tac. Oh, ah c'est dans été. un bâtiment à côté. Je ne pas remords mes soldats donc c'est marrant. J'ai juste un soldat lent donc c'est très très long. Mais... Ah non j'ai mon propre soldat qui m'aide. Vraiment... Moi j'ai pas réussi à mettre mon point. Moi je l'ai mis, il est juste derrière. Et je laisse mes unités dedans pour pas qu'elles meurent instantanément. Pour l'instant on est vraiment mal parti, on peut essayer de gagner mais... Ouais mais, mais ça se gagne encore. Ouais. Non oui en vrai c'est toujours faisable. Juste mon point de ralliement il est juste derrière, il est placé et tout. Tant qu'il se fait pas péter en vrai il est vraiment pas mal. Il y a un avion, c'est ouais, ça. Oh ça ricoche, ça c'est dur. Le, le truc de la demi. Les balles de l'avion demi elles ont ricoché dans notre direction. Ah ouais. Après avoir tapé sur un bâtiment. Je sais pas, j'ai pas vu, moi j'ai juste pris plein de coups et euh, je suis mort. Oh Qu'est-ce qu'il fait lui J'ai perdu un de mes 12 persos donc ça. Ah. En effet, ça en va. J'abuse mais j'en ai pas du qu'un quoi comme ça. par contre je vais faire un truc que les gens oublient souvent de faire on appelle ça mettre des boîtes de munitions hum. je qu'à chaque fois que j'ai pas de munitions il n'y a jamais de truc de munitions à côté ça c'est fou par contre je change mon retour et... ah bah il y en avait pas il y a encore des tanks ennemis ou pas J'en entends pas. Ouais. Ah ouais je crois qu'il y en a encore. L'explosion qui vient d'arriver à côté de toi. Et qui vient de retentir là encore. Je crois que j'en entends un mais je sais pas où il est. C'est un avion ça je suis ah, Il y a encore un avion de chez eux là. des petites fortifications devant tranquille s'installe s'installent Qui ça Les ennemis Ah Nous aussi on va s'installer Bon, je mets ma squad dans le point, moi j'ai pas trop de choix Je suis trop loin Ah J'ai éminé l'avion Cool Comment t'as fait <rire> J'ai juste touché en tirant dessus j'ai pris le complexe de tirer sur les avions parce que s'ils à après c'est à quel kill résultat J'ai mis les 350 points pour un kill d'avion, j'ai tiré genre 3 fois sur l'avion quoi Ok Ah oui d'accord, là on est déjà hors zone Ok Donc ils sont dans... Oh la non, je fais clean Attends, Mais quoi Mais pourquoi Là j'ai... Toute ma team s'est fait skin parce que je sais pas pourquoi comme des abrutis Ils ont avancé Alors que j'suis, vraiment je suis à 20 mètres de ah c'est quand tu sors de la zone je crois que ça fait ça en fait mmh. Tu es sorti genre 4 secondes et hop tu sors de la zone donc euh, hop on s'en fout maintenant tu meurs Je ne sais pas Bah c'est l'impression que j'ai parce que genre j'ai perdu toute ma cime comme ça Ok à l'instant Ah mon point il est en... Bon, ça fait. Bah utilise le mien sinon Non non c'est bon ça, ça spawn Bah Là tu as spawn sur le mien non de suite gauche, c'est pas le tien, ça ouais, d'accord. panda bruti vraiment, vous êtes des couillons. Et qui est le fils de pute de tank? Pourquoi, quand tu mets un point dans un bâtiment, ils sortent tous, tous dehors, dehors de devant la porte? porte. Ah, pourquoi tu hausses hausse le ton? Je n'y peux rien. Tu peux ping le tank est sur le côté en train de camper là ou pas? vais essayer de l'éliminer mais je suis même pas sûr que je bien le laisser pour faire ça, moi je peux pas le laisser Tu peux le rebindre ou pas Euh non pas pour l'instant mais peut-être après Je crois qu'il a pété Si tu vois des cibles à éliminer, n'hésite pas à ping et me dire que c'est ça. Ah, il y a 20 ans, ok parfait. Ah, où il est plus ping. Ah, il a deux d'un coup C'est hyper efficace. J'ai euh, légèrement abîmé les temps. Alors c'est mes balles qu'on touchait je crois. J'ai pas géré les roquettes du tout. Ah il le sait Ouais. Je sais pas si j'ai brûlé le bon gars. Mais je crois que oui. J'espère. Est-ce que mon soldat, il meurt si je suis pas dessus Non, non, il soigne tout seul. <rire> Alors, il est mort, mais c'est pas grave. Ah. Il, a fait un... il a tué le tank, c'est ça qui était important. Mais je sais pas s'il si est mort par la zone ou s'il est mort par les joueurs à côté. mais. En tout cas, il est mort. Mais du coup, j'ai réussi à lancer l'explosif sur le tank avant qu'il explose. Mais ça m'a fait bizarre parce que j'ai entendu boum. Ouais. J'ai vu à droite, j'ai fait les kills, mais c'était pas écrit en bas parce que j'avais changé de perso. Euh, si t'as moyen de venir avec un lance-flamme N'hésite pas hein. J'ai pas de lance-flamme. Ah mais je pas du tout sur le bon point moi en fait. Ah Je suis en promenade mais. J'étais pas sur un point où il va croire l'attaque. Enfin, mon point de ralliement il est juste là. Je suis tout man. Tu crois non j'suis... Ouais il est juste là, Toujours aussi bien placé. Mmh. Mais non on ouais, va pas de lance-flamme pour moi. Mmh. Je crois qu'ils sont revenus avec des tanks. Hein. On en a un tank ah oui, à on en a plein. On a la trame de regagner, là on reprend la position, on prend le. le ouais, on, on reprend le, le contrôle de A droite, ils sont pleins en fait dans le bâtiment. Ouh là il y en a plein qui rush. A découvert Ils arrivent au sol. Ah, ah oui, a ouais, un peu. Ouais, ouais, à découvert, à découvert. C'est vraiment du free kill. Ils m'ont eu. Ils sont nombreux, mais c'est un peu du free kill. Bon, j'ai pas du tout mes soldats aussi, t'inquiète. C'est peut-être un point de réanimation ici, je sais pas. C'est moi qui ai mis le mur au bout. Ouais, ouais mais j'en ai mis d'autres après. Non, c'est pas toi. Non, si c'est toi, c'est toi. Même le deuxième mur. Il y a re tank par contre, je crois. Ouais, vu les explosions qu'il y a, ouais. Je sais pas si c'est de l'explosion de chez nous, mais... C'est un gars devant moi. Ouais. C'est un allié qui m'a grillé Ah non c'est un ennemi qui est loin. Ah j'ai pas vu mon soldat. On est pas mal Il comme ça. Moins. mais les a dit par contre, les ennemis ils sont super forts pour nous gérer et nous buter super rapidement. Par contre, nous on arrive très très peu, moi j'arrive pas du tout à jouer un temps pareil ah. Genre avion, même là avion j'ai testé euh, en fait euh, les roquettes j'ai pas du tout réussi à les tirer sur le tank. Donc, pourquoi euh... il est pas mort Il en avait deux. Donc, euh... y a un tank, là, ah oui, ils sont pleins là-haut. Il y a plein de petits euh, tapis de Il ah. y a plein de tapis là haut si tu veux taper le, le, le Il y a plein de, de petits carpets là au sol Ah, il y a un autre tapis euh, au sol aussi à côté En vrai j'ai lance là mais je pense que je vais y aller au sniper là mais... Si il y a besoin je pourrais sortir ma squad lance là C'est toi qui a mis ton point à droite du point Ton point de ralliement Oui c'est toi qui me fais concurrence Il y a un gars à droite Y'a y a une team à droite, ouais Ok, ouais, ouais ok, c'est fait tuer Je sais pas si y en a encore, j'en ai tué Il y tué. en a encore un C'est bon, je crois J'essaie de nous contenter mais du coup ils nous font très mal Ouais, c'est nettoyé Là, il y a un gars mais Je peux pas lui tirer dessus, je crois je vois passe sa petite tête. Ah, oh, vous êtes derrière moi, vous Qui vous a dit d'avancer Les cocos là. est ce que vous me faites Encore un tank à Je ne sais pas, mais je vois pas des maintenant. S'ils pouvaient ne pas bouger ce serait super cool j'ai <rire> un soldat qui a réussi à se percher dans un coin Bon ils sont pas mal du côté de mon checkpoint Ils sont pas mal c'est-à-dire ils, ils sont, sont des nombreux, noms. ouais Ah y a un groupe d'alliés qui est pas loin C'est moi PS c'est vraiment moi Du genre euh, là Oh, j'ai mis mon point Genre 5 soldats ouais Ah y'a un type qui était en train d'aller shoot, je, je l'ai eu Merci Je suis le sniper en plein milieu, il y'a plein plein de gars qui avancent tout droit en fait Du coup acheter dans le tas Un lance-flamme juste devant nous Ok il est mort Je peux pas ressusciter la vie comme ça Gars, Gotthman, il a un gars à a de il a sa sweat de sniper, mais vraiment il les laisse en mode couilles Je crois qu'ils font des kills, hein, mais c'est assez original parce qu'ils sont vraiment en mode balai. Les les snipers, ils sont pas cachés, mais à un point. Piu piu piu piu. Ah, y'a un lance-flamme sur nous Ou c'est toi ou Non, c'est pas moi. Je sais pas si c'est un allié. Il a l'air de griller un peu trop pour que ce soit un allié. Il hein. y a pas mal d'ennemis dans la zone. Que bien, ai vu au moins. Ah c'est un allié au lance C'est un allié au lance-clam Je sais pas ce qu'il m'a tué D'accord Il avait un halo bleu autour de lui Tu okay, okay. vois il est bien mon point de ralliement. Ah pas mal <rire> euh, Je reviens avec un soldat d'infanterie J'ai pas du lance Si je peux j'en mettrai un plus ballsy y a des gars qui passent devant l'endroit où t'étais à droite qui de me shoot d'ailleurs Euh mon checkpoint est mort Pas le mien mais... On va ouais y'a plein de gars sur ton point l'endroit où t'étais tout à l'heure y'a plein de gars okay. non, Je prends le lance là Oh oui t'es bien checkpoint euh... franco Ah Si ça marche, y'a pas de raison de s'en priver. Bah, je pense que ça marchera, mais pas très longtemps. Ouais. Bah, en attendant, après on réutilisera le tien. Ah. Il y a un ensemble à l'intérieur. J'ai. Un... Ouais, je débutais. Ah, il y a, ah, vrai, y en a plein de... à l'intérieur. Ok, faut vraiment foncer là-bas. Je crois que j'ai déçu tout le monde mais c'est pas sûr. Okay. Je désarme hein. Ouais ouais je vais revenir, moi j'essaie de venir avec mes soldats mais là c'est un peu chaud. Ah y'a des gars en dehors aussi. Ok par bah, contre c'est des connards. Y'a un femme qui arrive, lance-femme qui arrive. Ok. Ah oui par derrière Par ah, derrière ouais. Mince il m'a eu. Aussi curieux que ça puisse paraître, oh, c'est bon, mon point qui a défaut. tenu. Le point de ralliement il a été pété, mais ouais, le mien, mien il est mien. actif. Je remets le mien, je vais dire en pop au mien et il a pété, je sais pas pourquoi. Ouais, il y a vraiment pas d'ennemis à côté quoi. Donc je repose. Parce qu'en vrai, il a vraiment bien marché, je suis genre à 52, grâce à lui, 100%. Vous restez tous là, les coups. Vous Bougez pas, s'il vous plaît. Faites pas n'importe quoi. Oh, il y a un char juste devant. Juste devant ah, il a pété un je nombre de pas mon point de il est détruit. Alors soit c'est des abrutis d'alliés qui tapent dedans, soit je ne comprends pas. Parce que là il y a vraiment personne. Genre il n'y a pas d'ennemis à côté. Peut-être un tank qui tape dedans, je sais pas, je comprends pas. Ah c'est bon, elle a allumé la bombe là. J'ai eu 375 de score, tu penses que c'est parce que j'ai eu le, le char ou pas Clairement, oui, oui, clairement. Il, il m'a pas mis de message, j'ai eu tellement de textes que... Ou un avion, je sais pas. Mais euh, 300, euh, le... Moi, ouais, le... j'ai tiré sur un char à ce moment-là, donc... Euh... Oui, bah, c'est un char à Ah, crotte il y a un peu beaucoup de gars sur le point par contre dont mes soldats allez vous cacher là-bas. il y a quoi qu'on demande en face il y a un avion qui arrive j'ai essayé de le toucher pour essayer de voler son fils il se crachera comme une merde Les gars à gauche, à droite, en face, tout droit. Ils sont partout. hein enfin, C'est c'est Dawaland. Est-ce qu'il est mon autre gars Il ah. est là. Ah C'est bon, toujours pas bété, hein. c'est incroyable ça. c'est plus efficace de le montrer <rire> il est loin d'un mur mais essayer de péter le tank non non non non non c'est pas ça que je vais faire non non non restez derrière moi restez bien loin derrière ah j'ai pas le temps de péter le tank il y a déjà Qui l'a buté, je sais où buté, j'sais pas. Il y avait un lance Slam qui arrivait, mais il arrive plus. Yeah, ce que vous fou, c'est qu'on a beaucoup de score, mais celui qui est devant nous il en a encore plus. Mmh. Euh, setting the explosive. Ah ouais Ou pas Je ouais. pense que c'est mieux de le désarmer. Ah crotte. Ouais, il, il y a un mitrailleur qui... sur le point. Ouais. J'ai revais Je vais essayer de un à un exploit à l'intérieur. Mais... Ils sont que dans la petite salle du point. Hein. Il y a un allié a qui a, a désarmé. Armes, ouais. Ah super. Oui, oui. On a un désarmage en même temps. En fait. a un véhicule un qui tank, qui donc dedans. Ah oui, il y a un tank juste là-bas. Je vais essayer de péter le tank que je viens de ping. Je sais pas si je vais y arriver, mais... Il est vraiment juste à côté, quoi. Moi, ouais, j'ai plus qu'une unité, de toute façon. Oh non, il restait une demi-seconde avant que ça pète. Je l'ai pas eu ah si si si je l'ai eu c'est quand même parti l'explosif il ya plus de tank devant si il y en a un autre je crois mais euh, il est un... loin ah il euh, y en a un là où c'est ping tout simplement là où c'est ping ouais ah mais c'est pas ping en fait tu as gagné c'est pas ping ah ok j'ai vu mais en fait il était super lent à et j'aurais jamais pu le tuer on s'en sort si bien non pas, ils se font détruire bah en vrai ça va Hydrolien hein. euh, Erreur dans raconte. le classement T'as fait quoi tacticien ta Tacticien Ah finalement mon point de spawn a été plus utile alors euh, non je pense pas euh, t'as combien en point de spawn 59 toi 57 Euh Ah non mais attends attends Dans les 43. résultats personnels de la bataille Ah bon Ah mais j'ai 35 euh... Bah voilà donc euh. T'as construit plus de trucs, mais t'as as souvent construit le même. Mais euh, j'ai <rire> pas beaucoup de des je praticiens, pense que t'as dû faire des kills avec eux aussi. Euh, j'ai souvent reconstruit le même. J'ai mis trois checkpoints, je crois. Et jamais au même endroit. Toi, t'as souvent reconstruit le même. C'est-à-dire, une fois. Où je j'ai reconstruit quatre fois parce qu'il marchait pas. Je sais pas pourquoi ça a cassé à chaque fois. J'ai tâche de reconstruire à chaque fois parce que On a fait tous les deux plus de 5000 de score. C'est pas mal. <rire> C'est un peu plus que pas mal, d'ailleurs. Ouais, ça va quoi.